J'ai le plaisir d'accueillir Aurélie Moulin qui est auteur du guide Instagram chez Erol. Elle est experte en marketing sur Instagram. Elle va nous parler de tout ce qu'il faut faire pour être enfin efficace sur Instagram. Comment utiliser Instagram en 2020 Donc, Aurélie, si tu veux bien nous dire un peu plus précisément de quoi on va parler durant cette masterclass et pour donner envie aux gens de, de s'inscrire. Oui, alors dans cette, dans cette conférence, je vais vraiment vous parler des quatre piliers stratégiques qui sont absolument importants de connaître et de mettre en application pour que vous puissiez enfin exister et avoir des résultats sur Instagram. C'est vraiment les quatre piliers qu'il ne faut absolument pas euh, rater. Il faut que vous les connaissiez et que vous les mettiez en application pour que vous puissiez obtenir des résultats. Donc euh, voilà, c'est du, du, du synthétique, mais c'est du efficace, du concentré. Et donc euh, voilà, vous retrouverez tout ça dans la, dans la conférence. Et en plus, bah, si vous y assistez, à la fin, vous recevrez un cadeau de la part d'Aurélie euh, pour aller plus loin. Merci Aurélie et euh, bah, inscrivez-vous tous et à toute Aurélie pour euh, le euh, sommet virtuel Sopreneur. Merci.